Bonjour, nous poursuivons notre découverte des chargés de plaidoyer du secteur associatif. Aujourd'hui, nous rencontrons Pauline Simon, responsable communication et plaidoyer au sein de Solidarité Nouvelle Face au Chômage. Bon visionnage Alors, Je suis Pauline Simon, responsable de la communication et du plaidoyer pour Solidarité Nouvelle Face au Chômage depuis près de deux ans maintenant. Solidarité Nouvelle Face au Chômage, c'est une association qui a été créée en 1985 par Jean-Baptiste de Foucault. Et c'est une association qui agit sur trois volets aujourd'hui. Le premier, c'est l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. C'est un accompagnement qui est gratuit, sans conditions, sans limite de temps, et qui est assuré par des bénévoles, donc toujours en binôme de bénévoles. On a euh, 2500 bénévoles partout en France. Euh, donc ça, c'est un premier, euh, premier volet de notre action. Le second, c'est la création d'emplois euh, qu'on appelle emplois solidaires. Donc, ce sont des emplois créés dans des structures de l'économie sociale et solidaire, dont bénéficient les personnes que nous accompagnons et qui sont au chômage de longue durée. C'est un dispositif qui permet de remettre le pied dans l'emploi, de reprendre confiance, d'acquérir de nouvelles compétences, et pour lequel on a de très bons résultats puisqu'on a 60% d'issus positifs à la fin du dispositif. Et puis on a un dernier volet qui est le plaidoyer, et donc qui est le volet sur lequel moi je travaille le plus, puisque je suis responsable du plaidoyer, et donc on a à la fois toute la coordination de ce qui fait le plaidoyer en interne, et puis bah, toute la coordination avec les personnes que l'on vise à travers nos actions de plaidoyer, donc là plutôt tournées à l'extérieur. Alors moi, j'ai été recrutée donc, début 2018, donc après euh, la période de, de campagne présidentielle euh, et ça correspondait à un moment où SNC souhaitait euh, développer ses actions de plaidoyer. Il y a toujours eu des actions menées chez SNC, euh, une participation au débat euh, pour ce qui concerne en tout cas les questions de chômage et notamment d'emploi euh, aussi. Et puis, euh, donc voilà, à l'issue, à l'approche en tout cas de, des élections, il y avait cette volonté de prendre davantage position et d'être davantage entendu. Euh, il y a eu un premier rapport qui a été édité, un rapport thématisé, un baromètre aussi qui a été produit. Donc voilà, il y a eu de, de gros efforts mis sur les actions de, de plaidoyer, mais il y avait toute une stratégie plus au long cours, on va dire, à construire et puis toute une articulation à trouver aussi entre bah, nos bénévoles qui sont partout en France, euh, un pôle euh, ici à Paris composé d'experts qui travaillent sur nos questions de plaidoyer euh, et puis bah, toute la visibilité qu'on pouvait vouloir donner à ces, ces actions-là. Donc il y avait beaucoup de choses de faites, mais il y avait une structuration à, à penser, une stratégie à, à, à mettre en place et c'est un peu dans ce but-là que j'ai été recrutée. Concrètement, faire du plaidoyer chez SNC, euh, c'est donner finalement la parole aux chercheurs d'emploi eux-mêmes, aux personnes qui sont au chômage, parce que le chômage on en parle beaucoup. Dans l'actualité, ça c'est pas un problème, mais on en parle souvent à travers des chiffres. Euh, des études statistiques, mais on en parle trop peu à partir du vécu des personnes. Donc c'est vraiment euh, le point important du plaidoyer de SNC, c'est de pouvoir donner cette parole aux personnes en recherche d'emploi. Donc concrètement, pour ça, on a une plateforme qui s'appelle SNCexpression.fr, qui est une plateforme de consultation et de témoignage où les personnes en recherche d'emploi peuvent dire de ce qu'elles vivent, du chômage, et peuvent également formuler des propositions pour l'amélioration du service public de l'emploi. Ces propositions, nous, nous les portons ensuite dans ce qu'on appelle les comités de liaison départementaux. Il y a un comité aussi national qui sont des instances représentatives des chercheurs d'emploi au sein de Pôle emploi. Donc ça, c'est un des vraiment gros travail que l'on fait à l'année. On a également un rapport qu'on édite en septembre, qui paraît chaque troisième jeudi de septembre. Un rapport qui est thématisé. Le premier était sur les reconversions professionnelles. Le second était sur les impacts du chômage sur la santé des personnes qui vivent le chômage. Et là, cette année, ce sera un rapport consacré à l'emploi et au chômage des seniors. Donc ça nous permet voilà, de faire remonter à la fois des problématiques observées sur le terrain par nos bénévoles et euh, vécues par les personnes que l'on accompagne, et de travailler à des propositions avec le pôle plaidoyer ici à Paris, qui est composé d'une quinzaine de membres, tous experts sur des questions de chômage, d'emploi, de formation. Et on publie ce, ce rapport à l'occasion d'un colloque et ensuite, en région, nos bénévoles aussi organisent des tables rondes puisque notre plaidoyer se fait à la fois au niveau national et au niveau euh, régional. Et puis, on publie également en mars un baromètre, euh, là aussi, qui est très axé sur le vécu des personnes au chômage, puisque c'est vraiment ce à quoi on s'intéresse, euh, à la recherche d'emploi aussi, quand on est euh, euh, dans le cadre d'une recherche, mais aussi à l'après-chômage, quand on a retrouvé aussi un chômage. Donc, on interroge à la fois des personnes en recherche d'emploi et des personnes qui sont en emploi, mais qui ont connu des périodes de chômage et donc tous ce, ces éléments font qu'on a une matière très très importante euh, qui nous permet bah, de réagir aussi euh, toute l'année sur un certain nombre de sujets puisque là ce sont deux, deux temps forts, hein, le baromètre et puis le rapport, mais toute l'année évidemment on peut intervenir selon l'actualité à travers des communiqués de presse, à travers des propositions d'amendement, à travers les tables rondes que j'ai évoquées qui s'organisent aussi en région. Et on a des outils aussi peut-être plus plus ludique parce que plus destinée au grand public, parce qu'on a aussi ce volet de sensibilisation du grand public, hein, à la lutte contre la discrimination euh, des personnes en, en recherche d'emploi. On a notamment une pièce de théâtre euh, qui fonctionne très très bien, qui a été construite à partir de témoignages de personnes en recherche d'emploi euh, et qui amène chacun à réfléchir au regard qu'on porte euh, sur euh, les personnes qu'on dit euh, chômeuses, euh, les chômeurs. Donc ça, c'est un outil qui fonctionne très bien. On a un autre outil qui est une exposition photo. Là aussi, ça a été réalisé avec des personnes accompagnées par SNC. Et ce sont des photos accompagnées de témoignages et qui donnent là encore à voir la réalité des personnes en recherche d'emploi. Alors, on a mené donc l'année dernière une grosse campagne euh, suite à la publication donc, de notre rapport sur les impacts du chômage sur la santé. Euh, on a évidemment on avait beaucoup de cibles avec ce sujet-là, à la fois les acteurs de santé et les acteurs de l'emploi. Euh, le premier travail, c'était peut-être de réussir à faire en sorte que les uns et les autres aussi se parlent et se coordonnent. Euh, donc, on a obtenu qu'il y a un groupe de travail national qui se monte entre Pôle emploi et la CNAM. Ça, on en est évidemment très content parce que c'est vraiment le, la, la, la première chose à faire. On a aussi rencontré Santé publique France euh, pour euh, voir à, à mettre en place des études épidémiologiques au long cours puisque un des problèmes sur cette thématique-là, c'est qu'on manque d'études approfondies en France. Il en existe à l'étranger. On a des études parcelles en, par, euh, partielles là, pardon, <rire> en France mais on n'a pas d'études suffisamment approfondies ou abouties. Donc ça, c'est des travaux voilà, qui sont en cours et, et on veille à ce que tout ça puisse aboutir. Et puis, on a également là, lancé des outils de prévention. C'est aussi important d'être sur cet axe de prévention, avec une autre association qui s'appelle les associations des accidentés de la vie, euh, donc là, c'est plus ciblé sur les risques d'addiction quand on est euh, éloigné de l'emploi. Donc là, on a sorti euh, des plaquettes de prévention à la fois pour les personnes euh, qui sont en recherche d'emploi ou éloignées de l'emploi, mais aussi pour les personnes qui sont accompagnatrices, donc notamment nos bénévoles, pour savoir comment on peut détecter ces cas-là, comment on peut les prendre en charge, orienter euh, les personnes. Et on a d'autres projets euh, d'outils de, de, de prévention, notamment avec, euh, avec Pôle emploi, euh, voilà, donc ça c'est parmi des, des succès que l'on a eu assez récemment. On est assez content parce que le plaidoyer, c'est quand même des, des, des actions qui en général prennent beaucoup de temps avant de, de pouvoir aboutir. Euh, et là, on a eu la chance d'avoir voilà, des acteurs assez réceptifs euh, qui avaient déjà été sensibiliser aussi à cette question-là, et qui avait quand même bien noté qu'il y avait effectivement des, des travaux à engager, parce que la, la santé des, des chômeurs est un sujet très peu étudié. On étudie beaucoup la santé au travail, euh, mais pas la santé quand on n'est pas au travail. Pourtant les deux sont aussi très corrélés, donc euh, il y avait euh, voilà, vraiment un, un, un flou là-dessus. Euh, pas d'outils, pas d'études, pas suffisamment de, de prise en charge. Le rapport a vraiment permis d'alerter et de mettre les acteurs en mouvement. Donc ça, on est, on est plutôt content. Après, il faut, comme toujours dans le plaidoyer, suivre, veiller, relancer et s'assurer qu'on aille bien jusqu'au bout. Alors le conseil quand on veut faire du plaidoyer, je pense que c'est d'être à la fois patient et persévérant, ça, c'est deux euh, qualités euh, absolument, euh, absolument nécessaires. Et surtout, il faut, faut avoir une stratégie. Voilà, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans le... Dans le plaidoyer, en se disant qu'on va faire une campagne one shot, euh, ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est du temps long le plaidoyer, c'est peut-être la plus grosse euh, difficulté quand on est une association aussi avec un, un réseau de bénévoles, euh, puisque nous, en tout cas chez SNC, on souhaite engager euh, véritablement notre réseau dans les actions de, de plaidoyer, que ce soit euh, pour nous remonter de l'info, nous alerter, hein, puisque les sujets que l'on choisit, notamment pour le, nos, nos rapports thématiques, viennent du réseau, ce sont nos bénévoles qui nous disent attention, là il y a un vrai sujet, il il faut s'en emparer. Donc, il faut créer les outils pour cette remontée d'informations. Et puis, il faut aussi savoir les engager vraiment dans des actions très concrètes. Donc, il faut aussi penser à des actions qu'eux peuvent mener à leur échelle. Et puis, il faut aussi pouvoir leur donner bah, le suivi et avoir cette pédagogie aussi de, de, de bien expliquer qu'on on prend du temps pour le plaidoyer qu'on a des petites victoires parfois c'est pas toujours évident de, de mettre en avant les, les victoires que l'on a parce qu'avoir un rendez-vous dans x ministère bon, bah, c'est pour un bénévole qui est euh, à toulouse ça peut paraître un petit peu euh, dérisoire comme avancé mais c'en est une donc il faut aussi être capable vraiment de de bien rendre compte de tout ça et d'engager son réseau moi je pense que ça c'est très important euh, et c'est parfois un peu la difficulté parce que le plaidoyer pour tout un tas de raisons se fait beaucoup à paris les institutions sont à Paris, décideurs politiques et économiques sont à Paris, mais les élus sont aussi sur le terrain, il y a aussi des choses à faire sur le terrain, et ça c'est vraiment une articulation à penser, à trouver, qui n'est pas toujours évidente, mais néanmoins, en tout cas, il nous semble, nous, absolument nécessaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview, et d'ici là, n'oubliez pas, le plaidoyer, c'est aussi votre voix.